Si vous êtes arrivé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, enfin quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire avant les deux dernières années, vous avez sûrement pas connu le concept que nous allons refaire maintenant. A l'époque j'avais fait un quiz-up pour voir à quel point je m'y connaissais au niveau d'Assassin's Creed, que ce soit au niveau des jeux principaux. Je suis pas... Au même au niveau des jeux secondaires, des livres et tout ça, ça vous avait pas mal plu. Et ça a donné une idée à un abonné qui nous a contacté par mail pour nous proposer un quiz qu'il avait créé à l'époque sur Assassin's Creed Council. Donc vous voyez, je vous mets le mail à l'écran. Et donc dans ce mail, Benjamin nous dit qu'il a créé trois jeux. Un premier qui est un quiz simple avec plusieurs propositions et une difficulté moyenne. Un second jeu qu'il a nommé pour le coup Qui suis-je Donc il s'agit d'un court résumé parlant d'un personnage. Il faut deviner de qui il s'agit. Et le troisième jeu qu'il a nommé Qui a dit. On a une réplique qui nous est donnée et on doit trouver qui l'a dit. Donc je ne sais pas s'il y aura des propositions. C'est parti aurez des questions avec 4 propositions. Certaines questions peuvent avoir jusqu'à 3 bonnes réponses. Si par exemple une question possède 3 bonnes réponses et que vous n'en avez donné que 2, alors vous aurez faux à la question. Comme promis, voici le quiz et bon courage. Et c'est avec plaisir que je relève ton challenge, Benjamin. Question 1. Parmi ces propositions, lequel ou lesquels fait partie du credo des assassins A. Ah ne pas tuer d'innocents. B. Assassiner uniquement des personnes de plus de 65 ans. C. Ne jamais mettre la fraternité en danger. Et D. Ne pas se suicider. Je dirais que ce sont les réponses. A. Ah et C. Il fallait répondre A. Ne pas tuer d'innocents. Et C. Ne jamais mettre la fraternité en danger le credo des assassins est connu pour ses trois règles Benjamin je sais pas si t'es très bon en maths mais euh... Moi j'en compte 4 là, hein. je compte euh... Ne pas tuer d'innocent, toujours agir dans l'ombre, ça fait 2 semaines à la foule Et enfin, ne pas mettre la confrérie en danger Ça fait 4, désolé le doigt là il est pas assez souple pour tenir euh, bien <rire> Ouais, J'en ai profité pour d'abord, on est d'accord, c'était ridicule. Qui a tué Rodrigo Borgia? Ah, Ezio Auditore, B. Cesare Borgia, c'est Catalina Sforza et D Giovanni Auditore. Alors Giovanni était mort, ce n'est pas Ezio qui l'a tué, c'est encore moins Catalina Sforza qui l'a tué, c'est Cesare Borgia qui lui fait bouffer une pomme qui empoisonne, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la réponse. Ouais, super, j'ai plus de flash. Je reviens, je vais chercher le chargeur. later. On branche ça ici. 328. M. Donc, je disais que j'avais raison, c'est bien Cheddar et Bodja, réponse B. Donc, il s'agit de son neveu, donc c'était pas son fils, je me suis trompé pour le coup. J'ai monté 10 marches, je suis mort. En quelle année fut sorti Assassin's Creed Revelation 2010, 2011, 2012, 2013. Alors, 2007, c'est AC1, 2009, c'est AC2, 2010, c'est Brotherhood, donc c'est 2011. Sachant que Assassin's Creed 3 est sorti en 2012 pour la fin du monde, et qu'un jeu Assassin's Creed sortait tous les ans. Permets-moi de te corriger, il n'y a juste pas eu de jeu en 2008. On pouvait donc en déduire qu'il est sorti en 2011. C'est ça. En quel jour férié Shay a-t-il déclenché le tremblement de terre à Lisbonne Noël, le jour de Pâques, la Pentecôte ou la Poussin Oh, bonne question ça... C'est pas Noël, c'est sûr et certain. Je dirais pas que c'est la réponse D. Par tout hasard, comme ça, je dirais que c'est le jour de Pâques, donc réponse B. Il fallait répondre réponse D, la Toussaint. Bon bah, première erreur. C'est en novembre que se déroule cette fête. Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il était... Ce qui montre qu'il Ce qui montre qu'il fête bien une Putain, j'ai du mal à le dire hein Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il fête une... Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il fête bien une fête religieuse. En quelle année est né le concept d'Assassin's Creed 2000, 2004, 2006, 2007 C'est pas en 2000, c'est beaucoup trop tôt, c'est pas 2006 c'est beaucoup trop tard et c'est encore moins 2007 parce que le premier Assassin's Creed sorti en 2007 donc ça serait énormément trop tard. Par élimination je dirais réponse B, encore une fois sans trop de conviction. Il fallait répondre B en 2004 puisqu'en 2006 c'est l'officialisation du projet en 2007 c'est la sortie du premier Assassin's Creed comme je vous l'avais dit. En quel monument Evie Fry a trouvé la clé menant au sueur Je revois le monument donc je sais que c'est pas Big Ben, que c'est pas l'asile de l'Humbass, je crois pas qu'ils soient le valet de Buckingham. Si je dis pas de bêtises, c'est avec lucy quand elles sont tout en haut de la cathédrale Saint-Paul. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'elles le trouvent. Et faire répondre, c'est la cathédrale Saint-Paul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, on se débrouille plutôt très très très très très très très très très très très très très bien. Ok, Et du coup, question 10, qui a créé les instruments de la volonté première alors déjà, la volonté première, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les instruments, euh, les objets d'Eden, Les objets de ceux qui étaient là avant Réponse A, Junon. B, le sage John Standish. C, les assassins. D, les Templiers. Déjà, j'éliminerai les deux derniers. Et si je dis pas de bêtises dans le DLC de Odyssée... Ouais, je dirais réponse B, le sage John Standish, mais pas sûr du tout. Je sais pas si je suis cocu, mais j'ai une de ces... Il s'agit du défunt sage des temps modernes. Je trouve qu'on s'est plutôt bien démerdé pour le premier quiz. On va passer au second. Si ça se trouve, ça sera divisé en plusieurs épisodes parce que j'en suis déjà à 20 minutes de tournage presque. C'est au montage que je verrai ça. Donc, si tu veux pas louper ça, moi à ta place, je m'abonnerai et j'activerai la petite cloche de notification. Comme ça, quand ça arrive, bah t'es tenu au courant. Ensuite, je lâcherai un pouce bleu en toute cette vidéo parce qu'elle était énorme. Puis, si t'as pas aimé, tu mets un pouce bleu pour me faire voir que t'as pas aimé. Un commentaire, si c'est pas déjà fait, hein, parce que ça fait extrêmement plaisir et on aime bien échanger avec vous et vous répondre. C'était The First Day en direct de la expérience PS Sérénité.